étudions ensemble trois propriétés qui vont nous permettre de savoir si un quadrilatère donné est un rectangle. Première propriété. Si un quadrilatère a trois angles droits, alors c'est un rectangle. Effectivement, les deux côtés, rouge et jaune, sont parallèles comme étant perpendiculaires au même côté bleu. Ensuite, comme le côté vert est perpendiculaire au rouge, lui-même parallèle au jaune, alors les côtés jaune et vert sont perpendiculaires. D'où le quatrième angle droit, d'où le résultat. Deuxième propriété, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Effectivement, considérons un parallélogramme où l'angle bleu est droit. Les angles opposés ont la même mesure, donc l'angle jaune est droit aussi. De plus, deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 180 degrés, donc les angles verts et rouges sont droits aussi, d'où les quatre angles droits, d'où les résultats annoncés. Enfin, pour terminer, une dernière propriété. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Une démonstration de cette propriété est intéressante à étudier en classe ou à la maison. Pour terminer, observons l'emboîtement des différentes familles de quadrilatères. Un certain nombre d'entre eux possèdent des caractéristiques qui font d'eux des parallélogrammes.